bien. Olivier bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une start-up qui s'appelle Pocket Confidence. Et votre offre est assez originale. Euh... Oui notre offre c'est une technologie pour le self-coaching de, de grands groupes de personnes. Donc c'est une technologie qui va euh, questionner les personnes et leur permettre de s'exprimer sur des sujets, les aider à formuler leurs objectifs. Donc notre offre aujourd'hui elle se destine à des grandes organisations comme des grands groupes internationaux ou alors des universités ou encore des villes qui développent des sujets pour les citoyens comme la résilience. Donc le, le coaching, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est du soutien psychologique aux personnes hein On va parler de soutien, c'est ça. Le coaching en fait c'est un facilitateur. Donc le, le coach est là pour écouter une personne, euh, proposer des techniques de communication comme le questionnement, la reformulation, ce qui permet à une personne ben, en fait, de prendre conscience de ce qu'elle dit, de ce qui se passe et du coup de pouvoir travailler dessus, de créer des opportunités de travail. Donc euh, à la base, un coach c'est une personne mais là vous l'avez remplacé par une machine. Alors oui et non, à la base le coach c'est une personne mais on n'est pas dans une logique de remplacement, on est dans une logique de, de complément. Voilà. Aujourd'hui on voit qu'il bon, y, y a beaucoup de coachs mais il y a quand même une, logique de, y a une, une problématique de prix. Les individus ne peuvent pas se forcément euh, se, se, euh, se financer un coach il y a une, une problématique aussi de disponibilité, il faut prendre un rendez-vous, on n'est pas disponible forcément la nuit. Et des fois il y a des problématiques aussi de ce qu'on dit de, de neutralité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques différentes, beaucoup de comportements. Et des fois dans la pratique coaching, on peut voir des biais, des biais émotionnels, des biais économiques, qui fait que la pratique coaching des fois elle est biaisée par un besoin de rentrée d'argent. Donc euh, votre, votre dispositif permet de soutenir l'action des coachs en entreprise, surtout l'action des DRH notamment dans le cadre des, euh, des, des politiques de transformation. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, dans quel cadre ça s'applique Oui, exactement. Donc, euh, c'est ça, on, on intervient soit en amont, c'est-à-dire avant qu'un coach soit intervenu parce que la personne n'a pas envie de s'exprimer avec son manager ou sur un sujet qui est trop personnel, ou une personne, un étudiant qui est trop introverti. Donc, on, on démarre le processus d'expression. De, euh, ou alors, c'est ça, on va venir en, en, en complément, en fait, des initiatives coaching déjà en place dans une organisation pour que la personne puisse continuer son travail de réflexion entre deux rendez-vous par exemple, ou alors pour un suivi après une, après une formation même. Et, alors, et, les, pardon, oui, et les politiques de, de, de transformation, c'est ça, on travaille avec des grands groupes sur euh, des, euh, des initiatives, voilà, des, des, des changements euh, managériaux ou des changements digitaux justement, parce que les grandes entreprises ont ce besoin de développer la présence, d'être beaucoup plus centré sur l'humain, de développer les valeurs, et donc du coup d'être à l'écoute de leur écosystème. Alors sur ce, cette problématique de transformation, est-ce que vous observez des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres c'est une très bonne question, ce n'est pas évident à répondre. On voit alors, dans le domaine euh, bancaire, peut-être des vendeurs en produits financiers ou traders, il euh, y, y a des sujets sensibles. Il y a beaucoup de régulations pour les traders et les vendeurs. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a un concept de culture qui s'installe dans ces entreprises-là du secteur bancaire. Et il y a un besoin de parler d'éthique en fait et de transparence. Donc ça voilà, ce sont des sujets sensibles par exemple sur le secteur bancaire. Après par exemple on a le secteur des assurances, aussi les assurances essayent d'être toujours plus proches de leurs de leur clients et de développer des solutions qui sont de proximité et qui vont permettre en fait à l'assuré, à l'individu qui a un coup dur de pouvoir en fait gérer sa situation peut-être avec plus d'autonomie, plus, plus de recul pour en fait faciliter le travail des vendeurs et des opérateurs assureurs. Alors Votre solution est déjà plus ou moins déployée puisque vous avez déjà des clients Alors c'est ça, on est, on est une start-up early stage, hein, comme, comme on dit dans notre jargon, mais on est, on est entré dans une phase de commercialisation, donc on est en pilotage commercial. Donc il y a déjà quelques entreprises entre euh, les états unis la Californie et l'Europe qui ont acheté une solution de notre produit et qui sont en train de déployer sur des groupes de personnes comme 500 personnes d'un coup ou alors 1000 personnes pour justement fournir en fait une assistance, du coaching, de la prise de recul et travailler sur le développement des compétences individuelles.